29 phrases positives pour lâcher prise. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais énoncer 29 phrases positives, 29 affirmations positives pour lâcher prise, qu'il s'agisse de lâcher prise sur le temps, de lâcher prise sur votre passé, de lâcher prise au quotidien, etc. Je vous rappelle que vous pouvez écouter ces affirmations positives debout, assis, allongés, les yeux ouverts ou fermés, que vous soyez seul dans une pièce ou pas, chez vous, au bureau, dans les transports en commun, euh, pendant votre jogging ou autre, et que vous n'êtes pas obligé d'avoir des écouteurs sur les oreilles, même si que c'est quand même mieux. La seule et unique nécessité, c'est que vous écoutiez ces phrases positives au moins une fois par jour et ce pendant un minimum de 21 jours même si le lâcher prise est présent avant et ce dans le but qu'il y ait une véritable inscription dans votre cerveau et donc dans votre mode de pensée, euh, dans votre façon de fonctionner, d'agir et de réagir. Cette même optique, et afin d'inscrire euh, cérébralement euh, le plus possible la matérialisation de ces changements au cœur de votre esprit, je vais répéter chaque phrase trois fois, avec un volume de plus en plus bas, afin, euh, afin de respecter le processus de votre inconscient qui fait que, lorsque les choses sont dites une fois, eh bien, il n'y prête pas attention. La deuxième fois, il commence à prêter l'oreille, et ce n'est que la troisième fois qu'il sait que c'est important et qu'il grave l'information. Le fait que le volume sonore euh, s'atténue à chaque énoncé euh, de ces phrases positives accentue le fait que votre inconscient prête davantage l'oreille, comme euh, comme lorsqu'on vous chuchote une confidence importante. Allez, nous allons pouvoir commencer dans une minute, mais avant, je tiens à me présenter aux nouveaux arrivés sur la chaîne à qui je souhaite la bienvenue. Je m'appelle Audrey Le Guériac, je suis hypnothérapeute depuis 2011, maître praticienne en hypnose ericksonienne, en hypnose conversationnelle, ainsi qu'en PNL. La PNL, c'est la programmation Neurolinguistique et je pratique également l'hypnose spirituelle. Pour les prises de rendez-vous, merci de les prendre directement via mon site internet et donc bien évidemment vous retrouverez toutes les coordonnées en barre d'infos. Je vous remercie pour vos likes ainsi que pour vos commentaires sur l'appréciation de ces phrases positives et également pour vos nombreux partages ainsi que pour les dons que vous adressez à la chaîne. Allez, on y va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 Je lâche prise. Demain est un autre jour, alors je lâche prise. Demain est un autre jour, alors je lâche prise. Je prends chaque jour comme il vient. Je prends chaque jour comme il vient. Je prends chaque jour comme il vient. J'apprécie chaque jour comme il est. J'apprécie chaque jour comme il est. J'apprécie chaque jour comme il est. Je laisse les choses se faire naturellement. Très je laisse les choses se faire naturellement. Je laisse les choses se faire naturellement. Je me laisse porter par la vie. Je me laisse porter par la vie. Je me laisse porter par la vie. J'apprends au quotidien le pouvoir de lâcher prise. J'apprends au quotidien le pouvoir de lâcher prise. J'apprends au quotidien le pouvoir de lâcher prise. Je suis la seule personne sur qui j'ai réellement du contrôle. Je suis la seule personne sur qui j'ai réellement du contrôle. Je suis la seule personne sur qui j'ai réellement du contrôle. Je m'autorise à ne rien vouloir prouver. Je m'autorise à ne rien vouloir prouver. Je m'autorise à ne rien vouloir prouver. Je m'autorise à, à, à vivre dans l'harmonie. Je m'autorise à vivre dans l'harmonie. Je m'autorise à vivre dans l'harmonie. Je m'autorise à être suffisamment fort pour lâcher prise. Je m'autorise à être suffisamment fort pour lâcher prise. Je m'autorise à être suffisamment fort pour lâcher prise. Je lâche prise sur ce que j'ignore. Je lâche prise sur ce que j'ignore. Je lâche prise sur ce que j'ignore. J'accepte que chacun découvre à sa guise la réalité. J'accepte que chacun découvre à sa guise la réalité. J'accepte que chacun découvre à sa guise la réalité. J'accepte l'immuable. J'accepte l'immuable. J'accepte l'immuable. J'accepte mon passé pour grandir au présent pour l'avenir. J'accepte mon passé pour grandir au présent pour l'avenir. J'accepte mon passé pour grandir au présent, pour l'avenir. J'accepte mon histoire telle qu'elle est. J'accepte mon histoire telle qu'elle est. J'accepte mon histoire telle qu'elle est. J'accepte les événements tels qu'ils sont. J'accepte les événements tels qu'ils sont. J'accepte les événements tels qu'ils sont. J'accepte ma vie telle qu'elle est. J'accepte ma vie telle qu'elle est. J'accepte ma vie telle qu'elle est. J'accepte mes imperfections. J'accepte mes imperfections. J'accepte mes imperfections. J'accepte les imperfections des autres. J'accepte les imperfections des autres. J'accepte les imperfections des autres. J'accepte de laisser chacun libre de sa destinée. J'accepte de laisser chacun libre de sa destinée. J'accepte de laisser chacun libre de sa destinée.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 J'accepte la liberté émotionnelle que me donne le lâcher prise. J'accepte la liberté émotionnelle que me donne le lâcher prise. J'accepte la, la liberté intellectuelle que me donne le lâcher prise. J'accepte la liberté intellectuelle que me donne le lâcher prise.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 Je vous souhaite une excellente continuation de votre journée, de votre soirée et peut-être même de votre nuit et vous dis à demain. Au revoir.